Regardez la belle casquette, je vous l'ai jamais montrée. Voilà. Normalement, là, vous voyez. Voilà. Tant que j'ai pu être dedans. C'est juste une petite balade. C'est coupleuse. Hein la Non mais elle est bien quand même voilà et je vous rappelle sur cette caméo, il y a les phares automatiques et les essuie-glaces automatiques également. Euh, voilà. Et c'est tout manuel, comme vous voyez. Non, tu croirait en plein été. Fouille, c'est le de quest ce que tu as dit Et en plus, est ouais. on a Ouais. Tu vas sourire alors. Couper le moteur. Hein. Ouais. Pour descendre ça va. Ouais. Il hein. ah, faut qu'il ici pour défaire les crochets. A une... En fait, il y a un petit bouton rose. Ça. Oui, je, je les connais avec les crochets. Et voilà. Ouais. Pour les débloquer. Hein. Pour les débloquer. Hop. Voilà. Voilà. Il y a encore un de l'autre côté. Mais derrière, c'est n'est pas défait. Hein. Derrière, c'est pas. pas défait. Ne bougez pas. Ce n'est pas d'effet derrière Renvoyer l'ascenseur voilà. Nous allons faire un petit freinage. Et on referme. Je peux pousser sur la télécommande Voilà, voilà, on est parti. Si Martin arrive à la porte, voilà. on est en route. Bah, des petites bicoques, des petites voitures, des gens pauvres ici à Genval. Oui. Une punaise sur la vie, Commentaire animalier. Commentaire animalier bandou <rire> Si vous n'avez jamais vu une punaise du dessous, c'est le moment. Ouais. Allez, reste, je ne à droite toi. Ouais. ouais. Oui. Voilà un tour de carousel. Elle a une bonne bonne de roue. Ouais. Ouais. Elle a bon frein. Ah voilà, ah, c'est ici que j'ai acheté mon vélo. Ah oui. Rundale. Ouais. Ouh là là ça sonne bien, ça vient bien quand même. On voit que la batterie est neuve. <rire> <No>. <rire> voilà. Voilà. Ah voilà. Ah, voilà. Voilà. Le voilà. Silence sans silence, le silence à de la rue du Blanry. Il faut fermer euh, oui. mécaniquement ou... Non. Non. Ah. C'est pr près des vis. Ah, tu dois euh, remettre le contact à mon avis. Non, là tu ouvres. Et sens, ça ferme d'un côté mais pas de l'autre. ¡La magnifica! ¡Magnifica! Voilà.